Bien, Mesdames et messieurs, je vous propose que nous commencions. S'il vous plaît, pour ouvrir ces journées, je vais appeler Marc Dumont, président de l'Apéro. Chers et chers collègues, Chers et chers amis de l'apéro, c'est un immense plaisir d'être ici, à l'Université de Bordeaux, pour introduire ces 23 e rencontres internationales en urbanisme, après deux ans de pandémie, qui ont été comme éprouvantes pour notre réseau, sans pour autant interrompre, éteindre sa passion et ses activités. Et ça, c'est extrêmement réjouissant. Je voudrais d'abord remercier l'Université de Bordeaux qui nous accueille ainsi que l'École d'Architecture Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux. Toutes, aussi toute l'équipe de collègues qui ont préparé ces rencontres de façon extrêmement remarquable, bien organisée, qui ont été mobilisés, les laboratoires et les instituts de la métropole qui ont soutenu et participé à l'organisation de cette manifestation qui est pour nous très importante et qui intervient à un moment doublement charnière, il me semble. D'abord parce que si la Pérou va bientôt fêter ses 40 ans, 40 ans dans deux ans, dans 40 ans de soutien de l'enseignement à l'enseignement et à la recherche en urbanisme et en aménagement à travers une charte reconnaissant la qualité de nos formations, en lien étroit avec le monde professionnel qui était présent, qui est présent à ces rencontres, on a pu rencontrer notamment, voir le Centre national de la fonction publique territoriale et d'autres, et donc, si l'apéro a été aussi présent ces 38 dernières années, avec une vraie réflexion qu'il mène sur l'insertion professionnelle, sur les compétences, sur les trajectoires vers l'emploi, l'apéro est aussi progressivement venu sur les questions de soutien et d'impulsion à la recherche en urbanisme et en aménagement. Et ça, pour moi, en tant que président de l'apéro, c'est très important. Les rencontres doctorales, qui connaissent un véritable succès. La très belle publication de la revue Urbia, qui valorise très bien aussi ses, ses travaux, année après année. Les prix de l'article scientifique et le prix de thèse sur la ville. Et bien sûr, le congrès annuel, celui de ces deux journées. Mais aussi une de très forte dynamique de réseau à Ménago, nouveau réseau qui a été créé à l'occasion de ces 23e rencontres. Pédago, plutôt sur l'enseignement, Moto, autour des questions de mobilité, un réseau aussi également sur les friches que vous pourrez découvrir demain, et le succès également de la revue internationale en urbanisme qui s'est imposée dans le paysage éditorial des revues scientifiques en urbanisme en langue française. Cette impulsion en direction de la recherche, nous souhaitons la poursuivre, soutenue dans cette direction par l'Agence universitaire pour la francophonie, nous avons pu le dire il y a quelques jours à l'occasion de notre Assemblée Générale, et dont l'apéro se réjouit de siéger au nouveau Conseil des réseaux et de contribuer également à ces rencontres avec une véritable réflexion de façon active à la façon de développer, déployer la francophonie scientifique. Francophonie, car il faut bien le dire et le rappeler ou le faire découvrir à ceux qui nous découvrent, l'apéro, c'est trois sections. Afrique Moyen-Orient, Amérique et France-Europe. Et je voudrais saluer tout particulièrement nos amis de la section Afrique-Moyen-Orient qui ont pu faire le déplacement parmi nous aujourd'hui et tout au long de la semaine malgré les circonstances très difficiles que certains traversent, notamment je pense en particulier au Liban. La seconde raison pour laquelle ces 23e rencontres se situent à un moment qu'on peut considérer comme charnière, elle est évidemment bien sûr liée à la thématique de ces deux journées de colloque nous ne pouvons plus concevoir et aménager l'espace de nos villes et de nos métropoles comme nous l'avons fait par le passé. L'état de la planète est là, les changements climatiques sont là, ainsi que leurs effets. Nous devons nous réinventer. L'apéro doit se réinventer. Il doit aussi réinventer ses formations, ses recherches, en intégrant tous ses enjeux et défis des transitions. Alors, avant de laisser la parole à l'équipe scientifique et aux experts qui seront bien plus compétents que moi sur ces sujets, je voudrais seulement vous partager cette réflexion, ce souhait. Nous sortons, nous traversons encore une pandémie. Celle-ci est venue mettre à mal tout un ensemble de choses, mais notamment tous les modèles, un certain nombre de modèles établis en matière de planification, de planification spatiale. Nous avons dû improviser. Quelles leçons tirons-nous de cette pandémie, de cette improvisation Comment l'improvisation peut-elle nous pousser à sortir des routines Peut-elle, doit-elle devenir une façon de faire différemment de l'urbanisme et de l'aménagement dans un contexte d'urgence climatique C'est cette simple question que je me permets de déposer parmi toutes les autres questions qui seront posées et soulevées à l'occasion de ces très beaux échanges de ces deux jours qui seront, j'en suis absolument certain, à la fois passionnants et fructueux. Bon colloque à toutes et tous. Je vous remercie. Merci bien. Je voudrais faire intervenir M. Carlos Gottlieb pour l'IFU. Bonjour, et je voulais tout d'abord remercier l'équipe qui nous accueille, donc l'équipe de, de l'IATU bien sûr, et pour nous c'est un honneur de participer à cette, cette, cette séance introductive pour les journées de, de l'apéro. et, et Moi-même je parle donc au nom de l'école d'architecture et des paysages de Bordeaux. Et vous savez, donc, nous avons décidé avec l'équipe de l'Apéro de l'IATU la de et mutualiser ces deux événements euh, qui, euh, tous deux, donc abordent la question de comment faire face aux enjeux d'attention écologique et, et tellement donc c'est voilà et cet enjeu nous paraît fondamental que on a justement euh, voulu commencer par voir comment euh, c'est de ces événements qu'on avait programmé la 23e donc, conférence donc de l'apéro et la 15e conférence internationale des l'IFU, et pourrait justement donc euh, s'articuler sur différentes activités comme cette conférence et, et celle qu'on a partagée donc hier et à l'innovation de notre colloque et des journées doctorales donc, l'IFU, la 15e conférence internationale de l'IFU, c'est International Forum on Urbanism. C'est une association, c'est un réseau d'écoles qui est né donc tout d'abord par la, la volonté de quelques écoles, donc l'Université Technologique de Delft et l'Université de Tsinghua et en Chine, de, euh, voilà, de, de, de créer un réseau de, de gens universitaires, des rapports voilà, avec des gouvernements locaux. Maintenant, ça comporte 26 universités et des différents continents, donc en Asie, en Europe, on a aussi incorporé donc des universités d'Amérique de latine récemment et, et, et, et, voilà, et chaque année, voilà, on, on organise des conférences internationales et aussi des activités, des forums de jeunes étudiants. Donc euh, voilà, c'est le thème de notre conférence et, et complémentaire à celui de l'APO. donc c'est Comment faire face donc, voilà, à cet enjeu de l'attention écologique à partir de, de, de l'innovation dans l'internationalisation de l'enseignement Et quoi de mieux donc, que partir d'un réseau qui existe pour voir et quelles sont donc, les expériences, le, le, les recherches Et dans ces cadres là on, est, on, on, on remercie les 70 euh, étudiants qui ont euh, présenté, enfin, ou participants plutôt, voilà, parce qu'il y a des, des, des chercheurs, des doctorants, qui ont... Euh, Apporter des papiers et dans, pour y contribuer. Donc voilà, merci beaucoup et, et bon colloque également. Merci beaucoup. Merci, j'appelle Guylaine Démier du Yatu qui était en charge de l'organisation de ces journées. Bien, mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, au nom de l'Institut d'aménagement de tourisme et d'urbanisme, je vous souhaite la, la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous voir ici présents. Après, comme vient de l'évoquer Carlos Gautib et Marc Dumont, euh, cette, euh, cette période vraiment difficile pour tout le monde. On sait que ça n'a pas été facile pour euh, nombreux d'entre vous d'accéder de, jusqu'ici aujourd'hui. On, on vous souhaite vraiment euh, chaleureusement la, la, la bienvenue. Euh, donc euh, nous ouvrons aujourd'hui ces 23e rencontres internationales en urbanisme. Euh, ce colloque, il, va falloir, il faut que je, je passe au remerciement quand même, n'aurait pas pu avoir lieu sans évidemment l'accompagnement des, euh, des membres de l'apéro, de, de l'association, sans le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, sans le soutien de l'université bordeaux Montaigne. Le soutien de Bordeaux Métropole aussi. Euh, je remercie aussi le CNFPT de nous avoir soutenus dans cette démarche. Et euh, enfin, évidemment, aussi le laboratoire, euh, notre la maire de, de recherche Passage, euh, qui nous accompagne dans euh, l'élaboration de, de, de ce projet et de ce, de ce colloque. Donc, nombreuses sont les personnes qui ont, qui ont participé à, à cette organisation. Euh, pas mal se sont, se sont démenées. Je les remercie. Je ne vais pas toutes les, les citer, mais elles se, elles se reconnaîtront. Euh, donc, il euh, il paraissait très important, évidemment, cette année d'axer ce, ce colloque sur la thématique de la transition écologique, bien évidemment. Euh, tout le monde est au courant bien, du contexte climatique, sanitaire, environnemental, de la, de la crise économique aussi dans laquelle nous vivons. Euh, et nous sommes heureux d'accueillir voilà, différents regards qui seront portés sur cette notion de transition écologique, L'objet, évidemment, comme l'a rappelé Marc Dumont tout à l'heure, c'est à la fois de nous remettre en question. Ça fait un moment que les urbanistes le font, les architectes, etc. Si nous sommes là, c'est parce que nous réfléchissons et nous nous remettons en permanence en question. Et nous essayons à la fois d'offrir des formats qui répondent aux besoins de nos étudiants. Et nous les formons voilà, en vue de les préparer au mieux dans cet avenir un peu assez incertain. Et euh, évidemment, donc, sur les formations, nous tenons particulièrement, euh, comme ça a été évoqué hier dans l'atelier pédago, à, à essayer de trouver de nouvelles façons de, de faire, d'enseigner, euh, en tenant compte donc de ce contexte de transition écologique, de ce contexte euh, de, de grands changements, mais aussi des attentes de, de nos étudiants, euh, voilà, qui, qui changent, qui, euh, on l'a vu hier soir euh, lors de l'atelier pédago, il va falloir euh, penser des nouvelles modalités aussi d'enseignement pour euh, euh, permettre de... de d'être toujours aussi aussi attractif. Euh, et puis sur le plan de la recherche, évidemment, euh, ben comment, euh, comment faire pour mieux fabriquer la, la ville euh, C'est pour ça que donc, nous avons choisi comme axe thématique de, de la journée, notamment cet après-midi, euh, de, de travailler sur des questions de, de ville en lien avec la, la biodiversité, biodiversité l'artificialisation euh, comment aussi mieux intégrer les pratiques habitantes, les usages et la participation citoyenne dans l'élaboration des, des projets locaux dans l'élaboration des documents d'urbanisme etc euh, comment euh, bien mieux coordonner les politiques de, de transport et, et de logement pour euh, euh, avoir un moindre impact sur le, le coût économique par exemple des, des placement des, des, des ménages, euh, et enfin tenir compte aussi de la vulnérabilité de nombreux territoires. En Gironde, on le voit. Nous avons euh, des territoires côtiers euh, qui vont être bientôt submergés euh, par les eaux. Alors, soyons pas trop alarmistes non plus, mais en tout cas, la tendance est, est un peu, est un peu pessimiste. Donc il faut qu que les petites villes près du littoral s'organisent. Ce sera l'objet, je pense, d'un axe thématique cet après-midi, l'axe 4, notamment. Et, et, enfin, et enfin, on aura aussi dans, dans cet après-midi un axe orienté sur l'urbanisme négocié et l'urbanisme en, en, en liberté, bah, comment construire euh, au mieux euh, et, et envisager de, de, de, euh, de faire cet urbanisme aujourd'hui. Bon, de nombreuses personnes euh, voilà, très, très enrichissantes sont, sont là pour discuter de toutes ces problématiques. Et je voulais remercier aussi, évidemment, euh, la présence de Dominique Gauza muller de M. Bernard Blanc et de Florence Rudolph qui vont euh, ouvrir donc, cette session plénière aujourd'hui. Merci, merci d'être là. Les échanges seront très riches, on n'a pas douté. Et je vous souhaite, au nom de, de l'Institut d'urbanisme, un très bon colloque et de très belles journées jusqu'à jusqu demain. Voilà. Alors. Je voudrais excuser Alain Diani, président de Bordeaux Métropole, qui avait prévu d'intervenir et qui ne sera pas là ce matin. Je voudrais dire qu'Alain Rousset, président de la région Aquitaine, interviendra ce soir pour témoigner de de son soutien à nos journées et je voudrais belancer la conférence introductive en appelant Agnès Berland-Berton, directrice du IATU, et qui va animer et présider cette conférence introductive. Et puis demander également à Dominique Gauza-Muller, à Florence Rudolph et à Bernard Blanc de la rejoindre à la tribune. Oui, j'ai besoin de vous, toute seule. Alors animer, euh, on verra. Je, les connaissant un petit peu, je pense qu'ils vont s'auto-animer, euh, vous le verrez euh, en principe assez facilement. Donc, euh, pour ouvrir cette, cette, euh, cette séance-là, euh, dire quelques mots, et particulièrement sur eux, bien sûr. Euh, tout d'abord que la transition écologique, euh, c'est un chantier qui nous, qui nous oblige. Euh, elle interroge nos savoirs, elle interroge nos savoir-faire, elle interroge aussi nos « faire savoir » on n'est pas toujours très fort là-dessus, et surtout elle peut déranger les ordres établis. Donc c'est aussi un chantier qui euh, nous appelle à travailler tous ensemble, euh, quelles que soient nos disciplines, quelles que soient nos catégories professionnelles, et cela c'est une pratique qu'on connaît bien en urbanisme, qui est un champ d'action composite. Alors c'est aujourd'hui avec une sociologue, une architecte, un urbaniste, que nous ouvrons cette plénière en leur confiant le soin d'interroger ces savoirs et ces savoir-faire et de nous partager leurs engagements car sans engagement, comment faire advenir une pensée du changement un projet qui soit en capacité de répondre aux enjeux de la transition et vous, nous avons avec nous franchement des gens très engagés, vous allez le voir donc pour vous les présenter Florence Rudolph, qui est sociologue et, et urbaniste, elle est professeure à l'école d'architecture et directrice adjointe de l'équipe de recherche architecture, morphologie et Morphogenèse urbaine et Projets à l'INSA de Strasbourg. Elle s'est spécialisée dans les processus d'institutionnalisation de l'environnement sous l'angle des nouvelles pratiques sociales et modes d'habiter à l'échelle des villes ainsi que sous l'angle des nouveaux savoirs, métiers et formes d'expertise. Elle s'inscrit dans les réseaux de recherche sur les formes de gouvernance environnementale à l'échelle des métropoles et depuis euh, 2016, euh, elle a rejoint la mission régionale de l'autorité environnementale pour la région Grand-Est. Merci Florence d'être là. Dominique Gauzin-Muller est architecte. Elle a lancé euh, avec Alain Bornarel et Philippe Madec le manifeste pour la frugalité heureuse et créative dans l'architecture et le ménagement des territoires, un terme qui nous a valu une chaude discussion hier soir, euh, qui a déjà recueilli ce manifeste, 14 000 signatures euh, de, qui concernent 85 pays. Je pense que tu étais toi-même étonnée de ce, voilà, de, ce, de, de ce retour, et créant ainsi un mouvement international pour un changement de paradigme dans le secteur du bâtiment. Dominique dirige également la collection Transition écologique aux éditions Muséo, et elle est membre de la compagnie des Négawatts, un groupe d'experts qui, qui est indépendant, est important, et qui travaille à des scénarios de transition énergétique pour la France. Bernard Blanc est urbaniste, docteur en gestion, membre de l'Académie d'architecture et... Pour les Bordelais, cela parlera certainement, le projet GHI du Grand Parc, qu'il a fait advenir comme maître d'ouvrage, puisqu'il également maître d'ouvrage lorsqu'il était directeur général de l'Office public de l'Habitat Aquitanis. Et ce projet a reçu le prix Miss Vendero euh, en 2019. On dit qu'un bon projet, pour un bon projet d'architecture, il faut avoir un bon maître d'ouvrage. Nous, en urbanisme, on essaye de former les maîtres d'ouvrage, l'école d'architecture, de former les maîtres d'œuvre. Donc, de belles rencontres que tu sais créer. Bernard Blanc nous a aussi, euh, lui aussi, donné récemment euh, une belle preuve de son engagement. Euh, alors qu'il y a un an, euh, à l'issue de son mandat à la tête d'Aquitanis, il pensait pouvoir profiter d'un repos bien mérité. Il s'est remis à l'ouvrage euh, en acceptant la mission d'adjoint à l'urbanisme résilient dans la nouvelle équipe écologiste élue à la ville de Bordeaux, mettant ainsi son savoir-faire de maître d'ouvrage et ses valeurs au service de la transition et en créant le référentiel « Bâtiment frugal bordelais ». C'est ce que tu partageras aussi avec nous. Alors juste, euh, je fais une toute petite parenthèse. Hier, pour ceux, celles et ceux qui étaient là, le CNJU, collectif des, des jeunes urbanistes, nous présentait les résultats de son enquête sur l'insertion professionnelle des jeunes docteurs en urbanisme. Je voudrais juste, pour compléter les portraits, vous dire que deux de nos trois intervenants ici, Dominique Gauzin-Muller et Bernard Blanc, s'étant récemment engagés dans une thèse de doctorat, euh, peut-être qu'une enquête portant sur l'insertion scientifique de professionnels confirmés seraient à mettre à l'agenda de notre CNJU et que je, dont je rappelle que l'enquête a été menée euh, avec euh, le soutien et l'aide de l'apéro. Donc euh, je m'arrête là parce que c'est vous qu'on est venu entendre. Et nous allons leur laisser la parole, les remercier de l'apprendre de la partager avec vous, alors brièvement pour une ou deux questions après chacune des interventions, parce qu'on doit impérativement euh, arrêter à 11h pour pouvoir laisser partir nos amis de, de l'IFU, et ensuite on reviendra pour cet échange en, en table ronde et surtout en débat avec vous, avec la salle, jusqu'à midi et demi. Je vous remercie. Ouais. Bien, mesdames, messieurs, euh, chers cher amis, euh, d'abord je voudrais remercier évidemment euh, Agnès berland berton et euh, toute l'équipe euh, de l'Institut d'aménagement de du tourisme et d'urbanisme ainsi que l'Université de Bordeaux l'Apéro et puis euh, vous toutes et tous qui êtes là euh, ce matin et euh, je voudrais quand même souligner que chapeau euh, à l'équipe qui a organisé parce que dans, dans un campus quand même en, en chantier, c'est remarquable et je vous, je vous, je vous remercie d'avoir relevé ce défi pour nous accueillir et on, on s'est apprécié, apprécié votre invitation. Alors, je vais, je vais donc avoir l'honneur, j'ai l'honneur d'ouvrir cette, cette séance avec, avec mes collègues Dominique et Bernard. Et euh, je vais faire un retour à la fois un petit peu sur, euh, sur la manière dont la, dont la transition écologique euh, m'engage, et euh, montrer comment ce, bah, ce détour, ce retour, euh, interpelle aussi la, la, la pratique architecturale et urbaine. Alors Agnès l'a dit, euh, « Je suis sociologue de formation ». Ce sont mes premiers, mes premiers amours euh, intellectuels et euh, après de la biologie, quand même, j'ai aussi, aussi flirté avec la biologie. Et, euh, et donc, ça reste quand même quelque chose de très, de très prégnant et de très structurant, me concernant. Alors, j'ai rencontré la biologie dans les années 74 avec la revue « Le sauvage ». Vous voyez, ça ne me rajeunit pas. Et euh, ça ne m'a jamais quitté, même si euh, mes engagements ont été... Euh, sont passés par des hauts et des bas, euh, à la fois des hauts et des bas et des débats. Et euh, voilà, je, depuis, depuis cette période-là, finalement, euh, ça, la question écologique est une question centrale et elle est d'autant plus centrale qu'à titre de sociologue, les sociologues, euh, quand ils sont nés euh, dans, les, dans, le, dans le tournant euh, du, euh, du 19e et du 20e siècle, enfin, plutôt à la milieu du, du 19e siècle, euh, avaient la prétention, si vous voulez, de, de dire qu'effectivement, il euh, n'y avait qu'une seule entité, une grande entité, qui englobait toutes les autres et qui s'appelle la société. Et euh, donc... En titre de sociologue, on pouvait s'occuper de tout, on était la science reine et, euh, et donc voilà, tout, tout, tout étant social, on était compétent pour tout à, à, en, en veillant quand même de s'initier dans les domaines qui nous intéressaient plus spécifiquement et moi souvent je disais à mes étudiants bah, en fait c'est bien, quand tu fais de la sociologie c'est bien d'avoir un, un autre violon dingre parce qu'il faudra quand même que tu aies une deuxième compétence pour prétendre faire la sociologie de quelque chose et puis avec euh, l'environnement et l'écologie euh, bah, finalement euh, c'est euh, l'environnement de la société qui est devenu, euh, qui est devenu euh, consistant, intéressant et ça euh, c'était assez perturbant pour euh, pour les sociologues et en particulier pour, euh, j'étais à peu près une jeune sociologue comme nos jeunes doctorants là, pour la jeune sociologue que j'étais, euh, de, de, de, de rencontrer, si vous voulez, cette, cette, cette, cette, cette altérité, l'environnement de la société. Et je l'ai d'autant mieux rencontrée que je me suis, euh, j'ai fait ma, ma thèse en Allemagne, enfin franco-allemande, donc je suis, euh, je suis très, euh, très franco-allemande. Et j'ai fait ma thèse avec Nicolas Luhmann, qui est quelqu'un qui est relativement inconnu, je pense, en France, quoique il est un peu plus connu actuellement, et euh, qui, euh, qui était un sociologue qui travaillait beaucoup sur, euh, sur, les, sur les discours, sur les actes de langage. D'ailleurs, ce n'est pas le seul, il y a beaucoup de sociologues qui, qui travaillent les actes de langage. Euh, donc, si vous voulez, voilà, c'était très important de réfléchir à la manière dont la société parle. Parce que sans faire de l'anthropomorphisme, quand nous parlons, quand nous nous exprimons, quand nous tenons des discours comme maintenant, eh bien, finalement, nous participons d'un acte social. Nous créons des communications sociales. Et donc, ce sociologue, c'était vraiment... Euh, il travaillait sur la société comme système de communication, système de communication généralisé. Et euh, il, il, voilà, j'ai été formée à cette, à cette école-là. Et l'écologie... Alors, si vous voulez, l'environnement de la société, ça allait bien comme, euh, comme pratique discursive, comme abstraction à partir de laquelle on pouvait euh, imaginer plein de choses. Euh, voilà, euh, euh, je dirais euh, aller dans des intellectuations. Mais l'écologie, quand même, ça faisait euh, réintroduire, ça réintroduisait, ça faisait ressurgir, si vous voulez, euh, une matérialité. Une matérialité qui, finalement, euh, euh, fait souvent défaut aux sociologues et à la sociologie. Ce qui, euh, ce qui explique que, dans le fond, euh, avec le temps, le fait que je sois ici parmi vous, que les ur avec les urbanistes et les architectes, euh, c'est finalement, pour moi, c'est assez clair dans, dans mon histoire intellectuelle et dans ma vie, euh, puisqu'à un certain moment, après m'être, euh, disons, immergé dans le discours, euh, délecté du discours, j'ai eu envie de me confronter à nouveau à une certaine, euh, disons, à une certaine résistance, récalcitrance. Je ne sais pas s'il faut l'appeler le réel, mais en tout cas, euh, le réel, oui, qui peut être à la fois euh, ce qu'on peut dire, euh, ce qu'on peut associer à de la nature, mais ce qu'on peut aussi associer à des, à des conventions cristallisées, etc., à ce qu'on appelle le social. Donc, en fait, euh, si vous voulez, euh, je me suis et forcé à réarticuler euh, des, des actes de langage avec des pratiques et avec des œuvres, des objets. Et ce faisant, je me suis rendu compte que finalement, je, je participais d'un mouvement très général qui, euh, qui est euh, un mouvement qu'on peut qualifier d'holiste ou de retour, euh, si vous voulez, à une espèce d'enjeu de, de faire monde plutôt que de déconstruire ou de, en entité élémentaire, ça c'est la, la, la, la culture cartésienne, ou déconstruire comme le déconstructivisme. Euh, mais si vous voulez, je me suis, je me suis rendu compte que finalement, euh, cette histoire très singulière que je me permets de, de partager avec vous... Elle avait, et ça plaît à la sociologue que je suis, elle avait évidemment une dimension sociale, qu'elle n'était était pas, pas isolée, si vous voulez, et que ce que je vivais euh, faisait, entrait en résonance avec des choses assez, assez fondamentales, c'est-à-dire le vraiment, un, un, j'ai pas envie de dire le besoin, parce que ça aussi c'est un terme comme sociologue qui m'agace un peu, mais je veux dire une... une euh, un enjeu, une historicité, si vous voulez. Euh, quelque chose qui nous interpelle et euh, qui nous interpelle collectivement, qui fait appel à une responsabilité collective et aussi qui se joue individuellement. Alors euh, comme la, on a une horloge qui est très, très très très encourageante parce que de toute façon on est en retard à la regarder euh, mais il faut quand même que j'ai un peu le sens du temps vous me ferez signe Agnès tu me feras signe si, si j'ai si besoin de, de tu me diras hein, quand il me restera cinq minutes et euh, merci d'avance donc une question que que je, que je vous pose, que je me pose, c'est donc à quel titre les projets urbains, architecturaux peuvent-ils contribuer à la transition écologique Alors, c'est une question assez triviale au premier abord. Hein, vous allez dire, bon, euh, oui, c'est vrai, elle est assez triviale, mais euh, quand on s'y arrête un peu, euh, on va voir que euh, c'est une question finalement... Euh, dont il ne me semble pas avoir vraiment euh, lu ou euh, entendu euh, des réponses qui, euh, des réponses qui, qui, qui, sont, euh, qui sont, disons, euh, intellectuellement robustes. Je veux dire par là qu'on peut... Qu que L'exercice que j'aimerais bien mener avec vous, c'est vraiment de se demander quelles sont vraiment les conditions, quelles sont les exigences, quelles sont les obligations que nous devrions avoir à l'esprit, que nous devrions nous donner pour que, effectivement, des, euh, des projets... Euh, quand ils viennent à se réaliser sur des territoires, dans des territoires, quelles que soient leurs échelles, euh, participent réellement euh, de la transition écologique Et qu'est-ce que ça veut dire que se participe réellement de la transition écologique Alors, première, euh, première pe petite euh, impartée, c'est de se demander, bon, mais pourquoi se, se situer à l'échelle des villes Pourquoi faire le pari, par exemple, que c'est à l'échelle des villes que se joue euh, cette transition écologique Est-ce que ce serait... Enfin, on peut se poser la question. Est-ce que ce serait pas justement euh, en dehors des villes, en quittant les villes, en quittant euh, ces, ces formes d'établissements humains, non humains, ces formes euh, déco euh, C'est ces bon. une question hein, qu on peut, que je laisse ouverte, mais que j'avais quand même envie de, de soulever. Euh, si je m'intéresse, si je prends le pari quand même de la ville comme ou les villes, les métropoles, les mégapoles comme des lieux où cette question de la transition écologique se, se pose et se joue de façon cruciale. C'est bon, à la fois parce que, historiquement, les villes euh, se sont révélées d'être des acteurs, des actrices de, euh, qu'elles qu qu sont, qu sont potentiellement dotées d'agentivité, hein, de, de pouvoir d'action, euh, D'ailleurs, je pense à Max Weber notamment, euh, qui a écrit, un, un Max Weber, un sociologue, euh, un, un héritier de, de la sociologie, euh, qui... Euh, qui fait partie aussi de cette école qui constituait, euh, qui a repris, enfin, qui a repris le Galès et d'autres sur les villes comme acteurs. Et euh, il suffit de voir aussi les enjeux, par exemple, pour les partis politiques euh, au niveau des municipales, gagner des villes, la force du pouvoir des villes, etc. Il y a bien sûr aussi le fait qu'institutionnellement, les villes sont devenues importantes avec le rapport Brundtland en 1987, avec euh, l'agenda local, 20, les, la Genève 21 et les agendas locaux. Je rappelle aussi les travaux de Syria et Melianov sur, euh, justement, l'importance de la reconnaissance des villes et des citoyens, citoyennes, comme des acteurs aux côtés des États devant euh, participer, disons, des grands enjeux planétaires. Et puis, bien sûr, du point de vue de l'anthropocène, les villes... Euh, démographiquement, 80% de la population, euh, avec sans compter leur empreinte écologique et les interlenders euh, qu'elles qu qu qu colonisent, euh, ont un poids euh, donc sur, sur les équilibres écologiques. Donc pour toutes ces raisons, et sans rentrer dans le bilan euh, des villes, dans leur contribution euh, au gaz à effet de serre, à la, à la biodiversité, effondrement ou non, parce qu'on sait aussi que il y a de la, de la biodiversité ordinaire dans les villes, sont des acteurs vraiment cruciaux, d'où l'importance, il me semble, quand même de... Combien 5 minutes Ah oui, d'accord. Donc il faut vraiment que je me dépêche. Donc voilà, les villes sont clairement euh, des acteurs importants. Alors, je vais, donc, euh, je vais donc passer à, à, à cette question-là euh, que j'évoquais que par rapport à l'importance, à comment les, les, les, les projets architecturaux et urbains peuvent effectivement participer, si vous voulez, de la transition écologique. Alors, je, je prendrai pour l'illustrer euh, rapidement la notion de, de culture matérielle. Donc, euh, la culture matérielle, c'est un peu aussi en écho de ce que je vous disais euh, en introduction. Une, euh, finalement, c'est un paradoxe parce que la culture, elle est à la fois matérielle et immatérielle. Elle est un entrelac à la fois de sens, euh, d'expression... De, qui, sont, qui ont une certaine tangibilité ou une certaine matérialité, et puis bien sûr, d'objets, d'œuvres, d'artefacts, etc. Donc en fait, c'est un entrelac de, de matière de sens, et aussi d'institutions, c'est-à-dire d'institutions, de, finalement, de guides d'action. Les institutions, en sociologie, ce sont, ce sont principalement des guides d'action. Or... Euh, la question que je me pose, que je nous pose, c'est, si vous voulez, quand, comment faire pour qu'effectivement un projet euh, proclame, un projet urbain ou architectural, proclame une transformation sociale Proclamer une transformation sociale, c'est-à-dire être vraiment, si vous voulez, euh, en mesure d'inviter et d'accompagner des transformations par justement. Euh, euh, l'ouverture de nouveaux chemins, de nouveaux cheminements, de nouvelles euh, manières, si vous voulez, euh, d'agencer de, euh, des humains, des non-humains, de, de composer, de, de, de, de, de structurer, finalement, l'espace et le temps. Donc en fait c'est ça c'est enfin, une question qui euh, c'est une question que je me pose qui, euh, qui est d'ailleurs un peu au cœur d'un programme de recherche que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai commencé à, à construire et que je voudrais mener avec d'autres c'est euh, c'est effectivement d'arriver si vous voulez à vraiment construire une grammaire socio-spatiale à partir, justement, de, de projets architecturaux urbains à différentes échelles. Euh, on, trouve déjà, on trouve déjà cela dans, dans nombre de, de présentations de projets de fin d'études d'étudiants ou de, de, de projets d'urbanistes et d'architectes confirmés. Moi, je, je, suis plutôt, je regarde plutôt les projets de fin d'études des étudiants. Et euh, on trouve déjà cela dans, euh, dans, dans l'effort qu'ils vont faire, euh, par exemple, de nous parler de parcours, etc. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. On peut affiner davantage euh, cette démarche-là. Je pense que cette démarche, elle est très prometteuse. Mais on peut l'affiner et en étant euh, moins caricatural en étant moins euh, un peu euh, le dessin obligé, un peu marketing, etc. En allant, en étant plus exigeant, exigeante, dans euh, la manière dont on, se, dont on dont on observe euh, comment effectivement des espaces, des aménagements, des architectures peuvent vraiment euh, inviter, si vous voulez, à euh, sortir des chemins battus hein, et, et, et témoigner de la possibilité et de la joie et du confort, pour faire, pour faire écho au bonheur et à la frugalité heureuse, de la joie et du confort et du bonheur de monter sur son vélo et même de prendre la pluie. Et même de prendre la pluie. C'est vachement chouette. C'est vrai qu'il faut... Non, mais c'est vrai. C'est très très chouette de prendre de temps en temps la pluie. Et c'est quand même assez rare. Voilà. C'est finalement assez rare de prendre la pluie, de se rendre compte que, tiens, ça sent bon le tilleul quand il pleut, etc. Mais, vous voyez, tout ça, ça suppose aussi que là où je vais passer à vélo, eh bien, peut-être, <rire> il y aura un tilleul, il y aura des oiseaux, il y aura... il y aura du plaisir, il y aura un paysage, il y aura... Ce ne sera pas juste, je veux dire, euh, voilà, une espèce de... de, de, de, de, de, de tunnel euh, obscur et, et puant, euh, voyez, euh, voilà. Donc... Euh, C est, c est, c est de, par exemple, c'est de ce genre de choses euh, dont je, je voudrais, que je voudrais juste, euh, juste évoquer. Donc, et, et là, je pense que l'anthropologie la, la, des, des sciences et des techniques est vraiment très intéressante, hein, dont euh, un, un des ancêtres, c'est Marcel Mauss, euh, qui rappelle... Euh, Notamment, si vous voulez, je reprends des Alors, un texte, un, un, un, un numéro spécial de la journée de la société des océanistes de 2013 avec euh, euh, l'introduction d'Isabelle Leblik, qui fait tout un retour justement sur l'importance, et je, je, je m'achemine vers la fin, qui fait tout un retour, je voudrais juste évoquer cela, euh, sur, euh, sur l'importance justement que l'anthropologie des techniques a, a, a, a eu pour comprendre ce que je vous propose de penser. Euh, alors je, je prends un, juste un extrait l'ensemble des chaînes opératoires impliquées dans la culture des grandes ignames ça pourrait être impliqué dans le projet urbain un truc mûche machin chouette hein, l'ensemble des chaînes opératoires mobilise un ensemble hétérogène de gestes d'actions sur la matière et le corps de substances, d'acteurs, de lieux et de temporalités, qui ont tous une raison d'être spécifique et sont mobilisés pour atteindre un résultat efficace. L'objet fini est donc un condensé de relations sociales, matérielles, symboliques, réalisées au cours de la chaîne opératoire et concrétisées sous la forme d'un seul artefact qui doit impérativement être donné à voir. Donc, si vous voulez, c'est cette espèce de jeu de correspondance et qui est pour le moins vraiment ardu, qui me semble être un beau défi pour nous toutes et tous ici et qui nous semble aussi être une belle manière, si vous voulez, de, de, de, de, de, de réactiver ce, ce trio infernal fait de « je t'aime moi non plus » entre sociologues, architectes et urbanistes. Et je vous remercie beaucoup pour ce moment. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici à, à Bordeaux avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation, chère Agnès. Euh Merci aussi d'inviter une architecte à un congrès d'urbanistes. Je ne sais pas si cela arrive tellement, tellement souvent. Et en fait, ça correspond tellement à la manière dont je travaille depuis, depuis très longtemps en défendant une approche holistique que je vous expliquerai à la, à la fin. C'est-à-dire, je pense qu'il faut absolument sortir du, du silo et, et travailler avec, entre autres, des, des sociologues mais aussi des urbanistes, des paysagistes euh, et, des, et des philosophes. Donc je suis là pour vous parler de la frugalité heureuse et créative dans l'architecture et l'aménagement des, des territoires. Tu te vois, là, j'ai mis l'aménagement pour te faire plaisir. Euh, le jour du dépassement, vous le savez peut-être, c'était l'année dernière, le 29 juillet. Euh, ça veut dire qu'en 2021, l'humanité avait dépensé en 209 jours l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. Et c'est quelque chose qui est, euh, à mon avis, extrêmement... Euh, inquiétant. Vous le savez peut-être aussi, le bâtiment en France c'est à peu près 46 de la consommation énergétique, 50 de la consommation des ressources naturelles euh, et 40 de la production des, des déchets. Sinon, je vous invite à vous à vous rapprocher. Euh, qui n'entend pas ah bon, alors ça continue. Euh, et puis 40% des émissions de, de CO2. Et c'est entre autres pour cela qu'avec euh, mes amis Philippe et, et euh, Alain, tu l'as évoqué euh, Agnès, nous avons lancé en janvier 2018 ce, euh, ce manifeste pour une frugalité heureuse et, et créative que vous pouvez retrouver euh, sur le site internet. Et je serais bien sûr ravie si vous aviez envie de le lire et de le signer si ce n'est pas encore fait. Euh, alors on appelle ça la frugalité, on aurait pu l'appeler éventuellement la sobriété, mais on préfère le mot frugalité parce que pour nous c'est la juste utilisation des fruits de la, de la terre, un petit peu comme les, les agriculteurs, mes grands-parents étaient paysans, le, le faisaient, c'est-à-dire que quand on, quand on récolte, eh bien, on ne dépense pas tout, on ne mange pas tout, on en garde toujours euh, à côté pour, pour pouvoir continuer... Euh, et puis, on peut l'appeler aussi simplicité, humilité, modestie. Je sais que la, la modestie n'est pas toujours une grande qualité des architectes, mais, euh, mais c'est en train de changer. Pour nous, la frugalité, elle est heureuse parce qu'elle est basée sur un élan généreux envers les autres et créative parce qu'elle nous oblige à prendre d'autres chemins. C'est tout à fait ce dont tu parlais aussi, Florence. Euh, L'idée, c'est que si nous consommons moins de ressources en Europe, les, les populations du Sud global et les générations futures, je me suis ravie de voir beaucoup de jeunes ici, euh, en auront plus. Donc en fait, ce que nous défendons, c'est la justice sociale. Nous pensons que moins, euh, c'est suffisant. Alors nous avons en effet aujourd'hui plus de 14 000 signataires, ce euh, qui était complètement inaspéré quand on a écrit il y a 4 ans et demi ce manifeste. Mais ce qu'on n'avait pas anticipé euh, du tout non plus, c'était la création spontanée de, de groupes locaux. Parmi les premiers, le premier c'était en, en Lorraine, organisé par certains de mes anciens étudiants de, de l'école d'architecture de Nancy, mais maintenant on en a partout en France et à, et à l'étranger. Nous avons organisé deux rencontres en présentiel en, en 2019, une, dans une, dans, dans une à Los angoël dans, dans le bassin minier, et puis l'autre dans, dans des villages en transition en, en Bretagne, et puis les dernières c'était... Euh, le week-end dernier, ici à, à Bordeaux, certains d'entre vous étaient, étaient avec nous. Euh, et puis, nous avons publié un, un livre en, en mars dernier chez Actes Sud euh, qu'on a appelé euh, Commune frugale, la révolution du ménagement. Je vous lis euh, la quatrième de couverture Aimons le monde déjà là, faisons mieux avec moi, ménageons la terre, les lieux, les milieux et les sociétés, revenons à la commune, se fermant de la vie collective accessible à l'implication de tous. Euh, parallèlement à ce, ce livre euh, un peu euh, théorique qui a été fait sous la direction de, de Philippe Madec, qui est euh, le philosophe du groupe, euh, en plus d'être architecte et, et urbaniste, euh, je, je m'occupe d'une euh, collection qui montre euh, des exemples très concrets euh, d'architecture, mais aussi d'aménagement. Euh, inspirant Le premier, c'était le Grand Est, euh, avec euh, pas mal de... enfin, euh, des projets de, de certains de mes anciens étudiants et on est en train d'en préparer un en Auvergne-Rhône-Alpes, euh, en Occitanie, dans les Hauts-de-France, et j'espère qu'il y en aura bientôt un en Nouvelle-Aquitaine, n'est-ce pas, euh, Bernard euh, le, Cette sobriété et même la, la frugalité, vous voyez, euh, frugalité, un si nécessaire débat, euh, c'était la, la une du du monde il y a 15 jours avec une série de cinq articles. Donc c'est quelque chose qui commence à, à devenir de plus en plus accepté. Alors quels sont pour nous les principes de la frugalité heureuse et créative nous, nous travaillons à, à la fois sur une réduction de ce qui est matériel, c'est-à-dire de l'usage du sol, de l'usage de l'énergie et de l'usage des matériaux. Et puis, euh, dans le même temps, nous souhaitons une croissance des relations humaines et c'est pour ça que nous appelons notre frugalité heureuse et, et créative. Euh, je vais euh, aller avec, euh, avec vous à, à travers ces quatre euh, types de, de, de frugalité. Donc, frugalité en sol, frugalité pour le territoire. Donc, chaque fois que vous voyez un, un petit rectangle comme ça, c'est euh, euh, cet extrait de notre manifeste. Euh, le bâtiment frugal emploie avec soin le foncier et les ressources locales. Il respecte l'air, les, euh, les sols, les eaux, la biodiversité. Il est généreux envers son territoire et attentif à ses habitants. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement généreux envers le territoire C'est-à-dire que nous essayons d'utiliser les matériaux locaux Et nous essayons de participer au développement de filières de construction en, en, en bois, ici il y en a, il y en a largement, en, en terre, en, en pierre, et de créer aussi des emplois non délocalisables. Et l'indispensable changement de paradigme, c'est ce qui est sorti de nos deux premières rencontres de 2019, c'est la question « faut-il encore construire ?». Alors, euh, si on se pose cette question, il faut essayer d'imaginer comment on peut refaire la ville sur la, sur la ville. Eh bien, il euh, y a déjà une solution, c'est de restructurer les friches urbaines avec une mixité fonctionnelle et sociale. Il euh, y a des friches portuaires, ferroviaires, euh, euh, industrielles. Ça, c'est une friche portuaire à, à Oslo. Vous voyez comment ça se développe un petit peu comme une une main sur les, sur les anciens docks en, en gardant des, des espaces verts. Et euh, une des choses très importantes, euh, c'est tout ce qui est en rapport avec la, la santé, euh, la santé des citadins, c'est euh, avoir euh, un, un air aussi euh, sain que possible, avoir aussi le contact euh, proche avec, euh, avec de la nature, avec des, des espaces verts, et puis euh, quand on quand au milieu d'une capitale européenne on peut aller se baigner dans le dans le fjord, euh, on se dit qu'il y a une, une, qualité de, une qualité de vie. Restructuration de friches militaires. Il y a, il y a cet exemple de, de Darwin ici à, à Bordeaux que, que vous connaissez et, euh, et qui se fait autour des recherches à, à Serge Latouche. Euh, réduire, réparer, rénover, recycler, euh, réutiliser, réemployer, revaloriser, euh, relocaliser, euh, redistribuer. Euh, et, et je pense qu'on doit, on doit vraiment euh, repenser euh, plus que jamais. Euh, à, ces, à cette manière de, de transformer euh, l'existant. Euh, et ça peut être à l'échelle d'un bâtiment, mais aussi euh, à l'échelle de, de mobilier, par exemple, ou, ou même de vêtements. Euh, faire avec ce qui est déjà là, il euh, y, y a différentes pistes, euh, Bernard nous en parlera tout à l'heure, mais euh, pour, pour moi, une piste intéressante, c'est la transformation de bureaux vides euh, en, en logement, puisque euh, rien qu'en Ile-de-France, il y a à peu près 3 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vacants, euh, alors qu'on a tellement besoin de, de logements et, et je pense que ça fait partie des, euh, des possibilités. Euh, et puis il y a aussi cette euh, phrase de Francesco Bandarine qui a été longtemps le directeur de l'architecture à, à l'UNESCO et qui disait il faut conserver les valeurs, pas seulement les pierres euh, l'exemple euh, typique euh, c'est Venise à Venise on a conservé les, les pierres mais, mais pas les valeurs, il y a eu euh, une telle augmentation du prix du foncier du prix des, des logements qu'il n'y a plus de Vénitiens ou quasiment plus de Vénitiens à Venise et, et, et donc je pense qu'on a Énormément perdu euh, dans, cette, dans cette ville. Et puis, il y a une autre phrase de mon amie Christine Lecomte qui participait euh, le week-end dernier euh, aux rencontres de la frugalité à Bordeaux. Euh, qui est présidente de l'Ordre national des architectes français. Euh, réparer la ville, c'est contribuer à sa magie. Et je trouve qu'on le voit bien sur cette image que, que j'ai prise à, à Hong Kong euh, quand je suis allée inaugurer l'exposition euh, du, euh, du Terra Award euh, il y a quelques années. Euh, où on voit euh, comment dans cette ville qui est très minérale, qui est euh, pleine de, de gratte-ciel, la, la présence de bâtiments anciens peut tout d'un coup apporter un peu de, de magie. J'ai vu qu'il y a euh, un, un représentant de l'université de Hong Kong ici. Je le, je le salue euh, chaleureusement. Alors je sais que c'est un sujet qui, qui fâche, mais le lotissement est quand même un peu la, la plaie de la, de la campagne française. Je trouve que cet exemple est assez, euh, assez symptomatique. C'est une photo que j'ai faite un jour où j'étais. Euh, je, je survolais la, la vallée de la Loire en, en ballon. Et le, le, le mec qui, qui euh, dirigeait le ballon, il n'a pas compris pourquoi je voulais qu'il m'approche de ça. J'ai dit « je vous promets, je vais le montrer euh, des, des dizaines de fois ». Euh, et, et là, vous voyez, bon, bien sûr, ils ont, la, la maison est individuelle, mais ils ne profitent pas de toutes les orientations. Euh, la terrasse est minuscule, elle n'est pas protégée, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre, il n'y a, euh, a pas de potager. Euh, et, et, et quel est l'intérêt d'avoir une maison si c'est pour avoir euh, ce type de, de logement Alors, qu'est-ce qu'on peut faire On peut, euh, comme ici, sur ces logements sociaux, regrouper quatre logements. Euh, dans ce même euh, volume qui est à peu près euh, le, le volume des, euh, des fermes, euh, c'est dans les, dans les Vosges, euh, bâtiments euh, euh, construits en bois local et isolés en paille locale. Euh, on peut euh, refaire la ville sur la ville en, en surélevant des maisons, euh, comme ici à, à Nancy. Euh, on peut réhabiliter un ensemble immobilier. Euh, là, c'était vraiment, je ne vous ai pas montré les photos d'avant, mais c'était carrément de la ruine. Et, euh, et ils ont retravaillé cette, euh, cet espace euh, pour en faire des logements, euh, des logements sociaux euh, en, en gardant un petit peu le, le, le caractère euh, spécial de, de, chaque, euh, de chaque groupe de logement au lieu d'en faire un, un, un grand bâtiment. Et puis, on peut aussi euh, réhabiliter, par exemple, ici, un, un presbytère en maison multi-activité pour re, re, revitaliser le, le centre-bourg. Et, et je crois que c'est aussi euh, un des travaux, un des enjeux que nous avons. Euh, tout à l'heure, tu, tu l'évoquais, Florence, c'est euh, au lieu de, de dire... Euh, de manière péremptoire, euh, euh, le, la, les populations dans le futur vont toutes vivre euh, dans des milieux urbains, je, je pense au contraire qu'il faut euh, re retourner dans les, euh, dans les villes petites et, et moyennes euh, où on a souvent une, une grande qualité de vie. Alors ce qu'on veut aussi faire, c'est aller vers des espaces publics euh, apaisés. Euh, la ville des, des courts-chemins, c'est pour que chacun puisse aller à pied en vélo de son logement ou éventuellement en tramway le, le, le tramway que dont j'ai fait l'expérience euh, depuis quelques jours est, est vraiment un, une grande qualité de Bordeaux euh, et, et je pense que quand il euh, n'y a que les camions des gamins qui sont autorisés dans un quartier euh, on, on a euh, effectivement, cette ville apaisée. Euh, la ville frugale, pour moi, elle est verte, elle est lente, et puis elle est amicale, en particulier pour les enfants, pour qu'ils puissent y jouer en toute liberté. Je pense que parmi euh, toutes les, les populations, enfin les parties de la population qui ont beaucoup souffert euh, de... Euh, de, de, du confinement, il y a en particulier les, les enfants. Quand j'ai entendu que en Espagne, les gens pouvaient sortir leurs chiens, euh, mais pas sortir leurs enfants, et qu'ils ont été que les enfants ont été confinés pendant des mois, j'ai je, je, je, trouvé ça absolument euh, aberrant. Donc, je, je pense qu'il faut euh, vraiment euh, euh, redonner euh, la, la ville aux enfants et, et surtout leur donner des espaces verts. Euh, environ 25% des jeunes de 3 à 17 ans avec une tendance euh, en, en forte croissance depuis le confinement souffrent de surpoids euh, ou d'obésité, les attirer hors les murs est donc un enjeu de santé publique. Euh, C'est beaucoup mieux fait en, en Allemagne ou, ou en Suisse ou en Autriche qu'en France mais il y a quand même euh, quelques villes comme Lyon qui, euh, qui y travaillent. Euh, en quelques exemples, en Allemagne, ce ruisseau euh, presque sauvage dans un environnement euh, dense, dans un, dans un écoquartier. Euh, et ici, euh, un autre écoquartier de la ville de Tübingen, dans le sud de l'Allemagne, où la végétation crée des zones ombragées qui apportent une agréable fraîcheur en, en été. Euh, et vous voyez oui, des, les, les parents et les, et les gamins qui, qui passent leur journée là. Et la ville pour moi elle doit être aussi nourricière. Euh, J'ai découvert euh, ça dans, une fois je me promenais à Paris dans le 13 e euh, Je fais moi-même mon petit jardin sur mon, mon tout petit, euh, enfin, mon, mon potager dans mon minuscule jardin de, de Stuttgart et, et je crois qu'on enfin, qu doit absolument retourner vers ça. Alors la frugalité en, en énergie, ça s'échappe, euh, enfin, oui, c'est un petit peu plus loin euh, des, des préoccupations des, des, des, des urbanistes, encore que nous, nous savons euh, faire des, des bâtiments qui sont confortables en, en été et, et en hiver, et nous devrions généraliser ces, ces pratiques. Juste un exemple restructuration structuration, extension d'une maison de, de village à, à Marron, en, en Lorraine, et eh bien, après la transformation qui a été faite par une de mes anciennes étudiantes, et eh bien, la diminution euh, de, de la consommation, c'est facteur, euh, facteur 10. Euh, là, une transformation d'une laverie en maison, là, c'est l'idée de la boîte dans la boîte, euh, qui est une autre, une autre approche, avec une boîte jour, une boîte nuit, dans une ancienne laverie dont on ne pouvait euh, rien faire à Épinal, et puis euh, un, un pôle socioculturel à arche où on a fait une médiathèque euh, dans l'ancienne mairie donc euh, voilà refaire la ville sur la ville ça peut être des grandes échelles comme au niveau des friches urbaines euh, ferroviaires euh, portuaires mais ça peut être aussi sur des, sur des bâtiments et puis euh, les économies d'énergie eh c'est euh, sous nos climats mais euh, on peut aussi très bien euh, avoir une, une fraîcheur sans climat euh, en, sous les tropiques comme dans ce bâtiment euh, en ventilation euh, naturelle mais l'énergie pour chauffer et rafraîchir ce n'est que la face émergée de, de l'iceberg la, la, la, la grande proportion c'est de l'énergie pour la construction donc la frugalité en en matière, c'est euh, le retour à des, à des matériaux qui étaient en fait les, les matériaux euh, vernaculaires. Euh, les ressources en sable et en gravier s'amenuisent. La production de ciment et de béton armé consomme une grande quantité d'énergie. Elle est responsable euh, d'environ 8% des émissions de, de CO2 et participe donc notablement au changement climatique. 8%, c'est à peu près deux à trois fois plus que le transport aérien. Je ne dis pas que le béton est un mauvais matériau. Je dis au contraire que le, le béton est un matériau... <rire> Lui, il dit si, si. Je dis au contraire que le béton est un matériau euh, précieux et qu'il ne doit être utilisé que quand il est indispensable, c'est-à-dire pour de grandes structures euh, ou pour des fondations. Et pour le reste, il existe de nombreuses alternatives qui ont fait leur preuve. La première alternative, c'est le réemploi. Je vous, ai montré de la, je vous ai parlé tout à l'heure de la réutilisation de bâtiments, mais euh, quand on ne peut pas réutiliser le bâtiment tel qu'il on peut aussi le déconstruire et utiliser les briques, les portes, euh, même, euh, euh, même les chiottes et, euh, et les... Euh euh, et, les, et les radiateurs en fonte euh, donc ça c'est une première euh, pensée qu'on doit avoir c'est quelque chose qui est en train de se développer très rapidement avec des plateformes il y a aussi les matériaux euh, biosourcés alors euh, dans, le, dans le sud global c'est souvent le, le bambou euh, mais chez nous c'est plutôt le bois la paille, le chanvre euh, et le, le chaume juste très rapidement quelques, quelques exemples euh, je ne sais pas si vous le savez euh, déjà une question, est-ce que vous savez combien il y a de bâtiments isolés en paille en France Pardon 100 uh -huh. Alors euh, en, en 2012 c'était 450, aujourd'hui c'est plus de 6000. On en construit tous les ans à peu près 500. Il y a 10 ans, c'était essentiellement des maisons en autoconstruction. Aujourd'hui, ce sont des bâtiments. Enfin, il y a des centaines d'équipements publics. Généralement, c'est construit en bois avec une isolation en paille. Celle-là, ça a été une des premières écoles. Euh, euh, construite en bois isolé en paille. Elle fait 6000 mètres carrés. On appelle ça l'école la, la aux, aux 6000 bottes de paille. Euh, et euh, et dans, la, dans la région parisienne, je, rien qu'à rien qu Paris et, et juste les communes autour, je pouvais vous, vous citer euh, peut-être 40 ou 50 écoles, groupes scolaires, euh, équipements sportifs réalisés selon ce, ce principe-là. Euh, comment c'est possible Ça a été possible parce qu'il y a un réseau de construction en paille qui est très bien fait qui est très efficace, euh, qui a euh, écrit, qui a publié des règles professionnelles qui permettent d'assurer ces bâtiments-là. Et la même année, il y a eu des, des essais au feu qui ont été faits. Voilà. Donc on, on fait un, un caisson. Donc soit on fait des, des montants en bois et puis on les remplit en paille, ou alors on fait des caissons qu'on remplit en paille. Euh, quand vous voyez cette école qui, est à, qui se trouve à, à Montreuil, donc vraiment tout près de Paris, vous vous dites, oh oui, elle est dans un parc, mais... Euh, euh, ah, il ne veut plus ah, Voilà. Euh, mais vous voyez qu'autour, ça c'est l'autre face de la même, du même groupe scolaire. Là, on est vraiment en milieu urbain dense. Il y a un gymnase à, à Lyon aussi. Donc c'est quelque chose qui se, qui se développe et on peut même faire des, des logements sociaux. Euh, en, en bois isolé en paille. Celui-là, pareil, il a presque, presque 10 ans maintenant. Euh, et là, la, la, je l'ai visité, j'ai visité le, un, des, un des logements, et la dame m'a montré sa, sa facture. Elle paye entre 10 et 20 euros par mois pour l'énergie. C'est un bâtiment qui est Passif House. Et la, la, le même bailleur social, avec le, la même équipe d'architectes, enfin de, maitre, de maîtrise d'oeuvre, est en train d'en construire un de 11 niveaux niveau niveaux en bois et paille. Il fait froid dans les Vosges, oui, tout à fait. Euh, mais on peut travailler aussi euh, avec euh, du, du, un mélange de chaud chanvre. Euh, il y a plusieurs bâtiments, en particulier à Paris, des bâtiments haussmanniens euh, qui sont isolés en, en chaud chanvre. Euh, on peut le faire pour de la rénovation on peut le faire aussi pour du neuf là c'est un R plus 8 en chauchanvre alors le chauchanvre ne porte pas la paille peut être porteuse euh, à, à Ronis-sous-Bois il y a un périscolaire euh, avec un mur nord euh, nord et deux pignons euh, avec des murs en bottes de paille superposées porteuses euh, mais euh, la, le chanvre n'est pas porteur, mais avec une ossature bois, c'est possible. Et puis, à côté de ces matériaux euh, biosourcés, il y a aussi des matériaux géosourcés, comme la pierre et la terre crue. Euh, on peut l'utiliser aussi pour des logements sociaux. Il y a plusieurs euh, bâtiments de logements sociaux, en particulier à, euh, à Paris et dans la banlieue parisienne, en, en pierre massive. Et puis, il y a aussi pas mal de, de projets en, en PACA, puisqu'il y a la fameuse euh, euh, carrière de verspont du gard qui était déjà utilisée par euh, Fernand Pouillon, qui a été utilisée qui est, euh, par, euh, par Gilles Perraudin. Et, et là, ce, ce conservatoire de musique et de danse de, de Boris Boucher, euh, vous voyez, c'est juste des gros blocs euh, qu'on pose les uns sur les autres à la manière d'un Lego. Il euh, y a aussi la terre crue. Euh, alors la terre crue, il y a différentes euh, techniques. Je vous en parlerai un autre jour si ça vous intéresse. Mais il euh, y a, y a, du, y a des, entre autres, blocs de terre euh, comprimés. Et, euh, et Philippe Madec, un hein, des coauteurs du manifeste, a, a construit il y a quelques années dans la banlieue de Toulouse euh, en bois. Euh, et, en, et en terre crue, euh, ce très beau pôle euh, culturel, et avec de, de la terre crue, euh, des blocs porteurs. Euh, et ça, c'est un, euh, un groupe scolaire avec de la terre coulée. Euh, la terre coulée, c'est un, un peu comme du béton de ciment, mais c'est ce qu'on appelle un béton d'argile. Euh, actuellement, on doit encore mettre à peu près 3% de ciment... Pour, pour que ce soit liquide au moment où on le verse entre les banches et qu'au bout de quelques heures, ce soit assez. il y a une prise qui permet de, de décoffrer. Mais euh, il y a plusieurs centres de recherche qui, qui travaillent à, à cette... À, à euh, à, des, à des additifs qui ne seraient euh, pas du ciment mais des additifs euh, euh, végétaux comme des algues, des tanins ou, ou minéraux et je pense que bientôt on pourra avec des terres d'excavation euh, faire des euh, ouais, je sais, j'ai tout de suite fini euh, et puis euh, les logements de, de Biganos mais peut-être que Bernard aura envie de nous en, de nous en parler donc euh, un, une ZAC de 600 logements euh, à Abiganos, en terre crue. Euh, bravo Bernard d'avoir eu le courage d'initier ça. Si vous voulez en savoir plus, euh, vous pouvez euh, taper terrafibraaward.com euh, et puis il euh, y a un livre aussi euh, qui, euh, qui vous permettrait de, de découvrir ces projets et puis bien d'autres. Euh, je vois que quelqu'un prend des, prend des photos. Euh, bien sûr, je peux vous fournir mon, le PDF de ma, de ma présentation si ça vous intéresse. Et je vous ai dit donc on veut réduire tout ce qui est matériel et puis augmenter euh, la changer les processus de conception et de, et de euh, construction euh, avec une richesse créative dans les relations humaines. Je pense que parmi les projets les plus emblématiques de ça, il y a tout le travail euh, de, que fait la ville de Rony-sous-Bois depuis une dizaine d'années. Ils ne construisent qu'en pierre euh, ou avec de la paille ou avec de la, de la terre euh, en ventilation naturelle. Et puis euh, ce, ce projet que j'aime beaucoup de la ferme du rail, c'est un projet qui a été initié par des associations dans le 19e arrondissement arrondissement de Paris, est menée par deux jeunes femmes architectes absolument extraordinaires, Clara et Julia. Et en fait, c'est une ferme de polyculture urbaine pour l'insertion économique et l'hébergement de personnes fragiles. En fait, sur les 20 logements, il y en a cinq pour des étudiants de l'école d'horticulture du Breuil, qui travaillent à la production maraîchère, et puis il y a une champignonnière aussi, il y a une serre. Euh, et les 15 autres logements sont pour des gens qui, étaient, euh, qui vivaient dans la rue et qui ont pu être euh, réinsérés par le travail et retrouver ici un, un logement. Euh, donc, euh, et puis ce, ce projet-là, euh, par rapport à la, à la matérialité, c'est une halle euh, multifonctionnelle euh, qui, pour un tiers du, du prix d'une salle des fêtes, peut faire aussi office de, de marché, d'endroits de, où les, les gamins viennent jouer, faire du skate, et, et ils ont des bâches amovibles qu'ils peuvent mettre autour pour faire leur fameuse fête du canard ou, euh, ou des concerts, etc. Et, euh, et c'est un, un bâtiment qui a un faible bilan carbone, euh, qui a renforcé l'économie locale, puisque le pain noir coupé dans les forêts de la, de la commune a été transformé en planche de bardage dans une série proche et les déchets ont été traités dans le village voisin. Et le charpentier qui m'a dit ça est lui-même de, de ce village. Alors, euh, quelque chose de très important, c'est de, de faire une carte des, des ressources. Là, c'est les ressources sur le territoire lorrain, les, les ressources en bois, les ressources en terre, les ressources en, en pierre. Ce qui est important, c'est à la fois de valoriser les ressources locales, mais aussi de valoriser les, les savoir-faire régionaux. Euh, je suis persuadée que euh, il faut revaloriser le travail manuel, parce que la main parle aussi directement au cerveau que le cerveau parle à la main. Et pour terminer, euh, cette phrase euh, de Albert Einstein, que j'ai découverte il y a quelques années, euh, m'a beaucoup fait réfléchir. Il n'est pas possible de résoudre des problèmes avec le mode de pensée qui les a créés. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de transition écologique. Je crois qu'on est au-delà de la transition. Il faut une mutation, voire, euh, pour faire un né néologisme, disruption. Euh, la transition ne suffit pas. Il faut aller beaucoup trop vite. Euh, vous avez dit holistique. Euh, holos, ça veut dire tout entier en grec ancien. Aristote nous disait que le tout est plus que la somme des parties et nous savons, Florence l'a dit aussi à sa manière tout à l'heure, un bâtiment ou un aménagement du territoire c'est bien plus que la somme des matériaux qu'on a mis dedans. Il y a aussi toute la, toute la réflexion, toute la matière grise et aussi tout l'amour à la fois que les concepteurs et les entreprises, les artisans ont mis dedans. Donc si vous n'aimez pas le mot holistique, vous dites global, multidisciplinaire, intégratif itératif, euh, systémique, écosystémique. Euh, les, euh, les mesures environnementales ne sont pas des signes extérieurs de développement du, euh, durable et ne se juxtaposent pas comme les perles d'un collier. Euh, il faut prendre de la hauteur pour trouver son chemin et c'est plus facile quand on est à plusieurs. Quand on prend de la hauteur à plusieurs, on commence à voir un petit peu comment on pourrait faire les choses, et, et, et si on prend encore plus de hauteur, le, le chemin euh, peut, se, peut se dessiner. Euh, je crois beaucoup à cette approche euh, holistique qui mêle l'humain, le site, les matériaux, les techniques, euh, l'énergie, euh, l'ambiance que les anglo-saxons le appellent processus de conception intégrée, que les, euh, les allemands appellent intégral et planung. Euh, les choix do doivent donc être faits dans une réflexion qui tisse des liens entre tous les critères. Il faut sortir des, des silos. Il faut aussi sortir de la méthode hiérarchisée et linéaire, encore trop couramment utilisée, parce que tous les choix justes qui n'ont pas été faits en amont quand on met tout le monde autour de la table appelle des compensations techniques, et ce sont ces compensations techniques qui coûtent cher. Euh, la méthode de travail holistique, ben vous voyez, il y a le euh, « man in black euh, euh, », l'architecte au, au centre. Et puis, euh, bien sûr, ça a l'air complexe, mais l'intelligence collective euh, fait des miracles. Arrêtons le « top-down ». Euh, et puis euh, travaillons sur le, le bottom-up, c'est-à-dire euh, mettons-nous mettons à la fois des, des étapes à, à court terme et puis euh, ayons une, une vision à long terme que j'ai représentée ici par un, un soleil et ce qui est décisif et qu'on ne sait pas trop bien faire en France, à mon avis, c'est que quand on est arrivé sur la première marche qu'on s'était fixé à court terme, un an, deux ans, il faut regarder qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Et quand on a fait cette analyse-là, on peut à la fois dessiner la, la marche suivante et puis aussi réajuster un peu notre, notre soleil. Je te promets, c'est la toute dernière. Euh, la frugalité heureuse et, et créative, c'est donc une, une philosophie, mais aussi un processus ouvert basé sur le partage des connaissances que j'essaye de faire aujourd'hui avec vous, la confiance mutuelle que nous avons vraiment au mouvement de la frugalité, l'intelligence collective euh, qu'on a par exemple mis en œuvre le week-end dernier ici à Bordeaux, la recherche de la beauté, le plaisir partagé, et je vous assure, euh, Bernard pourra le confirmer, que quand on travaille euh, à, à, à la frugalité, euh, on, on, on fait vraiment dans le bonheur, dans le plaisir, et puis euh, l'empathie créative. Euh, bien sûr, il faut maîtriser les techniques, on ne peut pas construire en, en terre, en pierre ou en bois si on ne maîtrise pas, mais l'essentiel, il est dans l'humain et pas dans la technique. Merci. Alors effectivement, euh, on, on rappelle juste une, un, un petit élément de trajectoire personnelle, euh, dix années en tant qu'aménageur et maître d'ouvrage public sur la métropole bordelaise, six mois à la retraite et depuis deux ans élu à l'urbanisme avec l'équipe de Pierre Urmic. puisque après 75 ans de, de gestion municipale de droite, la ville a basculé avec une, un assemblage de gauche, avec une majorité Europe écologie les Verts. Juste, moi, je ne suis pas encarté, donc j'ai suivi le mouvement. Du moins, ils sont venus me chercher. Ils, ils m'ont retiré de ma retraite et ils m'ont remis au boulot, alors que je ne demandais rien à personne. Et que deux ans après, je me demande bien pourquoi ils sont venus me chercher. On hérite quand même de, de, de quelque chose qui est, qui est assez étonnant. Et vous le savez, sur Bordeaux, c'est ce que Alain Juppé dit lui-même. Hein, le réveil de la belle endormie. Tu veux me le tenir hein Voilà. Alors, effectivement, les années Juppé euh, ont, ont fait de l'urbanisme une question essentielle pour le développement et l'attractivité de la ville de Bordeaux. Et même si, on va le voir, ça a été une approche extrêmement libérale et que la ville a été, en quelque sorte, livrée à la main invisible du marché, il n'empêche qu'il y avait un vrai pilotage public d'un projet urbain d'envergure que Alain Juppé, à la fin, avait nommé euh, 2030 vers le grand Bordeaux du croissant de, du croissant de lune à la, à la pleine lune. Et j'invite d'ailleurs tous les étudiants en urbanisme à lire ce, ce document qui est absolument remarquable. Je trouve que c'est une leçon de récit sur le, sur le projet urbain. Un territoire qui a été mis en chantier, Alain Juppé disait lui-même, d'ailleurs, on voit que ça bouge à Bordeaux quand on compte les grues. Et c'est 756 hectares qui ont été mis en, en, en chantier et les grands projets urbains qui vont s'échelonner tout le long du fleuve, du nord au sud, ou inversement, euh, ont représenté l'urbanisation de presque 14% du territoire communal. Mouvement très libéral, puisque 60% euh, et des fois sur les bassins à flot, 80% des produits mis sur le marché sont des produits défiscalisés, ce qui explique aussi la vitesse de réalisation de cet urbanisme-là. Et donc je disais, effectivement, la belle endormie s'est réveillée quand on compte les, les grues, et euh, les, ces dix dernières années, c'est vrai qu'il y, y avait des grues partout. Et on a créé de nouveaux quartiers ex Nilo. Ça, c'est Ginko, éco -quartier. Dominique, elle ne sera pas d'accord avec ça. Euh, voilà. Donc, on a fait, j'ai fait avec, euh, avec le photographe de la ville de Bordeaux euh, l'été dernier un petit tour avec son drone, là, pour photographier du nord au sud tous les nouveaux quartiers qui ont émergé ces dix dernières années. Donc, on démarre avec l'éco-quartier au nord la présence de la nature, une conception très particulière de la présence dans la nature dans le milieu urbain. Et euh, ensuite on arrive au bassin à flots, avec Nicolas Michelin comme archi-urbain, on passe à Braza avec Youssef Thomé. on attaque le début de Bastignel, euh, et on arrive à Euratlantique. atlantique avec la tour en bois la plus haute du monde. Le dernier avatar en cours là, de cet urbanisme-là, c'est ce qu'on appelle le Belvédère, en face du pont de la gare Saint-Jean. Euh, c'est Alors, c'est faux, ce n'est pas 70 millions de tonnes. Je voulais les enfoncer, donc j'ai fait un mauvais calcul. C'est 118 000 tonnes de, de CO2, parce que tous ces logements-là sont euh, tous, et depuis toutes les images que je vous ai montrées, c'est quasiment à 100% du béton coulé sur place. Donc Dominique a évoqué le poids carbone de ce matériau. Et quand elle dit qu'il faut l'utiliser à juste et euh, dans sa bonne mesure, et bien nous, nous l'avons euh, utilisé dans la démesure la plus, la plus totale. Et puis derrière, il y a quand même quelque chose qui se passe entre ce qu'on nous promet et ce qu'on voit se réaliser. Et même Alain Juppé était un peu dubitatif de ce qui sortait au fur et à mesure. Voilà l'image à gauche de ce que doit être Braza. Et voilà aujourd'hui où nous en sommes avec la photographie d'un des morceaux du quartier de Braza. Donc il me semble qu'il y a quand même un petit gap entre la promesse initiale et la réalité. Et on va voir que ça pose quand même problème. Et puis, autre point moi qui me touche beaucoup... Euh, c'est la question de, est-ce que ça, c'est résilient Et ça nous permet de faire face au changement climatique et en particulier au réchauffement euh, d'été. Ça, c'est de la RT 2012. Donc, on nous doit un minimum de confort d'été dans les logements. Euh, c'est du vécu, puisque nous, on habite là. Hein. Depuis la mi-mai, on a 32 degrés dans le séjour. Il n'y a aucune protection solaire extérieure. Aucune. Et quand on en parle avec l'archi... Il dit ben, On n'en a jamais débattu dans les ateliers avec Youssef Thomé de cette question des protections solaires pour le confort d'été. Ce qui me semble totalement ahurissant, en 2020, d'en être aujourd'hui là, dans les relations que les architectes entretiennent entre eux quand ils font projet. Ça me semble totalement ahurissant d'oublier euh, la question, parce qu'on pense qu'elle est réglée techniquement par l'ART 2012. Et puis, je l'évoquais... Euh, cette ville qui s'est construite à une très grande vitesse en dix ans, hein, euh, lorsqu'on la livre au marché, voilà comment on nomme un logement, un produit. Donc on a une ville qui effectivement a développé un nombre de produits en conséquence extrêmement euh, important, mais c'est des produits, donc je l'ai évoqué, avec un fort pourcentage de déficits donc sans propriétaires occupants. Et puis après, c'est des produits qui sont vendus de plus en plus cher sur le marché. Et qui fait que, euh, voilà, on n'arrive plus, euh, non, je reviens là, on n'arrive plus à, à, à loger les populations. Et même le président de la FPI, quand il dit qu'il nous manque des logements, il, il, il, en sous-titre, il dit aussi il en manque beaucoup en logements sociaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas produit l'offre qui correspond aux capacités financières des ménages bordelais. Alain Juppé était intimement convaincu qu'en densifiant la ville sent-il Retenait l'étalement urbain, c'est tout à fait le contraire qui s'est passé. On a densifié la ville-centre et on a renforcé encore l'étalement urbain parce que les populations ne pouvant pas se loger à prix décent sur la ville, voulant accéder à la propriété, vont rejoindre les petites zones pavillonnaires que montrait Dominique tout à l'heure, bien évidemment. On est dans cette doctrine-là, on est dans ce que, effectivement, Olivier Bouba-Olga appelle une « croyance ». La doctrine était la compétitivité de la ville, son attractivité, la, la, le développement de la métropolisation, et puis derrière ça, toujours l'excellence avec l'innovation. Et on va voir que l'innovation va prendre des chemins dans l'urbanisme dans absolument étonnant. Au final, ça donne ça. Ah, pas généralisé, quoi, mais à Médée-Saint-Germain, sur Euratlantique, on en est là aujourd'hui dans la relation avec les, avec les, les habitants. Parce qu'on est passé successivement dans des formes urbaines, d'un urbanisme concédé à Ginko, puis à un urbanisme négocié au bassin à Flos, un urbanisme en liberté, on, on, on le prend aujourd'hui comme matière de travail entre nous, pour Brasa, et le dernier avatar des formes d'urbanisme bordelais, c'est un urbanisme totalement privé, avec euh, la, la prise en main par euh, un promoteur de l'ancien site IBM sur euh, Bordeaux-Nord. Et donc on a connu toutes ces formes, mais au nom de l'innovation permanente, parce qu'il fallait sortir euh, des, des règles trop convenues de, euh, de l'urbanisme de la règle. Et on a cette antienne euh, qui revient tout le temps dans les propos de l'équipe qui accompagne euh, Pierre-Hermic et, et des archi-urbanistes qui réalisent les opérations. Euh, l'urbanisme de la règle... Est dans ces différentes figures de l'urbanisme bordelais, tout le temps remis en question pour un urbanisme dit de projet, bien évidemment. On est bien dans cette dynamique aujourd'hui. Et Michel larue Charlu, par exemple, qui était la DG Aménagement Métropole, disait en 2016, au bassin à flot :« le site fait le projet, le projet fait la règle. Et donc il y a euh, cette volonté euh, d'effacer euh, la règle, Puisque euh, on, on complète et on dit euh, l'urbanisme de projet, donc sans la règle, c'est une redéfinition commune de l'intérêt public et une porte ouverte vers plus d'agilité, plus de réflexibilité, plus d'efficacité. Ça, on pourrait le mettre en débat entre nous. Donc ce virage entrepreneurial euh, a abouti au bout de plus de dix ans à une situation qui fait dire aux nouveaux grands élus du territoire que euh, ça ne fait plus l'affaire. Alain Ziani, qui est le président de la métropole depuis deux ans, signe la préface d'un du, ouvrage de l'agence d'urbanisme qui s'appelle « 50 ans d'urbanisme à Bordeaux » et il dit « La politique urbaine, avec ses grandes opérations d'aménagement et son insuffisante maîtrise du foncier, a montré ses limites. Nous avons beaucoup construit afin de répondre à l'augmentation de la population. Cette densification a produit des effets pervers qui insupportent nos habitants, promiscuité, difficultés de stationnement et de circulation » insuffisance des équipements, pollution, appauvrissement végétal. En même temps, l'envol des prix a relégué loin des villes-centres les artisans, les ouvriers, les employés, les étudiants et les jeunes ménages. Au fond, conclut-il, nous avons besoin d'une nouvelle révolution urbaine qui conciliera des exigences qui semblent contradictoires. Alors Pierre Hormier, à l'échelle communale de la ville de Bordeaux, va reprendre ça avec une phrase qu'il aime beaucoup, il va dire « Moi, je ne suis pas là pour renverser la table. Poutou, si, mais lui, non. Et, mais pour la réparer. » Et donc, on est dans cette posture-là, quand on, on, on vient euh, aux, aux affaires. Je passe là-dessus. Euh, voilà, Et on se dit, dans le fond, il faut peut-être euh, reprendre un petit peu les choses en main dans un urbanisme un peu trop en liberté, nous, semble-t-il. J'en ai fait avec les images un peu le procès, mine de rien, quoi. Et euh, Pierre Urmic dit euh, il faut qu'on concilie trois dimensions, et qui, ont, qui commencent toutes par un R. C'est la renaturation d'une ville extrêmement minérale, la résilience, effectivement, d'une ville qui a une offre, en particulier en, en termes de logement, qui ne tient pas le choc du changement climatique. Et puis le dernier R qu'il me dédie... En tant qu'adjoint à l'urbanisme, c'est la régulation de son urbanisme. Alors, euh, dix ans plus tard, après tout le boulot incroyable qui a été réalisé sous l'époque Juppé, hein, il faut le reconnaître, Je suis pas, un, je, je, ce n'est pas une critique négative, je dis simplement que le résultat n'est pas celui qu'on peut espérer quand on veut parler de transition climatique. D en fait, le boulot est considérable. Donc, à moi tout seul, quand Pierre me dit euh, « Toi, tu es en charge de la régulation de l'urbanisme », je me sens un peu, vous connaissez le truc, le dessin animé, là, les quatre fantastiques. Mais c'est les quatre fantastiques à moi tout seul, hein, parce que là, il faut... Alors, je me dis, dans le fond, continuons à jouer avec les R. Puisqu'il faut réguler, la puissance publique n'a à sa disposition que la fabrication de règles. Et donc travaillant depuis des décennies avec le monde professionnel de la construction de la promotion immobilière, je me dit, dans cet urbanisme qui s'est un peu relâché et dans lequel ils ont fait affaire, et c'est eux qui faisaient la ville, c'est un urbanisme libéral, euh, eh bien il fallait refabriquer une règle assez simple quand même, qui ne vienne pas concurrencer la RE 2020 qui apparaissait depuis un an, mais qui allait nous ramener, effectivement, un peu les pieds sur terre. Donc, effectivement, j'ai créé, avec le bureau d'études d'Alain Bornarel, Tribu, un référentiel très léger, euh, qui s'appelle le bâtiment frugal bordelais, où on se dit, dans le fond, tous les grands coûts d'aménagement sont partis, Bastignel, Braza, Euratlantique. donc moi, je ne suis pas l'urbaniste des grands projets. Ça fait dix ans qu'ils sont en chantier. Il me reste juste un urbaniste à la parcelle et à l'objet, à réinventer. Et donc... Ma règle va essayer d'attraper l'îlot, va être à la mesure d'un urbanisme de la parcelle, et puis va petit à petit poser la question de qu'est-ce qu'un quartier frugal, et qu'est-ce qu'une ville frugale, une commune frugale, un territoire métropolitain frugal, euh, petit à petit. Et donc le, le label qui a été co-construit avec les services instructeurs de la métropole qui instruisent tous les permis de construire, et avec la Fédération des promoteurs immobiliers, nous avons passé plus de 8 mois en échange, en aller-retour, en travail, a abouti effectivement à fabriquer une sorte de route d'eming où on se dit, dans le fond, on pose des exigences, et on a signé avec le président de la Fédération des promoteurs immobiliers une charte, enfin pas une charte, un manifeste qui s'appelle « Manifeste pour des projets urbains frugaux », en partant du fait que nous étions tous d'accord que le changement climatique nous imposait de changer nos pratiques. Et à partir de là, la règle du label permettait de faire l'apprentissage collectif dans la durée vers deux nouvelles pratiques, puisque c'est une règle d'intelligence collective, c'est une règle qui accepte le tâtonnement, l'erreur et l'essai, et qu'on va avancer par expérimentation, tâtonnement et euh, démonstration. Que Chaque fois qu'on a fait un projet, on tire les leçons du projet, on se réunit, donc il y a trois ateliers par an qui nous regroupent, pour tirer les leçons de ce qu'on a commencé à réaliser et au fur et à mesure on modifie la règle en tant que besoin chaque fois qu'on est un peu plus sûr au fur et à mesure que nous apprenons ensemble à faire projet frugal donc il y a un référentiel avec un ensemble de, de critères on en a 42 il y en a 21 qui sont obligatoires et qu'on a fait rentrer dans le PLU donc qui dans un an et demi seront opposables juridiquement mais qui sont imposés à tous les permis depuis un an et demi. Donc aucun permis n'est instruit sans le positionnement du projet sur le référentiel label bâtiment frugal. C'est sur la base du volontariat, tout le monde l'accepte et aucun projet ne nous échappe. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du label. Mais voilà, il est à la fois précis, mais il n'en dit pas plus parce que ce n'est pas une norme. En deux mots, il dit très simplement qu'un bâtiment qui doit affronter le changement climatique il, est, il, il a 100% de logements traversants jusqu'à présent vous aviez à peu près 10% dans les opérations de logements traversants on a engagé et mis en chantier 45 000 logements, c'est à dire qu'on va avoir sur le marché, là, pendant les décennies qui viennent, des logements qui ne pourront pas affronter les pics de chaleur et euh, le changement climatique ils ne présenteront, de mon point de vue pas la résilience nécessaire. Donc ceux qui nous restent, je suis tenté de dire qu'il faut sauver les petits. Donc sauvons les derniers qui nous restent sur les sites d'aménagement, grâce à cette approche-là. Logement 100% traversant dans toutes les opérations, ventilation naturelle, le moins d'équipements techniques embarqués, le bâtiment à Brazac est tout neuf dans lequel je suis locataire, tous les équipements techniques depuis un an sont tombés en panne. Un mois sans eau dans les derniers étages, simplement parce que le surpresseur n'est pas calibré pour amener la flotte jusqu'au huitième étage. On en est là dans la construction. À Braza, des plafonds se sont écroulés. On a eu une tornade, des, des, des, des, des toitures se sont envolées. Et quand on a vu la façon dont c'est fabriqué, on se dit ah, je comprends que ça s'envole quoi. C'est du petit bois ce truc. Il n'y a pas de bois, mais c'est du petit bois comme construction. Hein euh, voilà, on, on en est là dans la construction. Donc on ne fait pas patrimoine avec ça. Et on ne permet pas aux gens de se sortir d'affaires par rapport au, à, à notre trajectoire de transition écologique. C'est juste pas possible. Donc il faut sauver les derniers petits. Les matériaux, on est à 100% de béton coulé sur place. Le label dit bien « le béton juste et strict nécessaire ». J'ai les parkings en rez-de-chaussée, je dois avoir une première dalle en béton, le SDIS ne nous autorisera jamais à faire un plancher bois, c'est réglé. Après le reste, c'est forcément du remplissage, avec des façades bois, des façades en terre, des façades avec d'autres matériaux. Et à l'îlot, 30% de pleine terre, et on doit végétaliser au maximum, puisque les gens, la crise nous a donné ça, ils doivent pouvoir sortir en pied d'immeuble, pour se retrouver dans un petit morceau d'espace de nature. Dominique l'a bien évoqué, et on les fait potaginer. Il faut qu'ils puissent, effectivement, s'occuper un peu de, de, du végétal et de la terre. Le dernier élément que je vais évoquer sur le label, c'est la crise du Covid qui l'a mis en évidence pour tout le monde. La pièce extérieure doit faire un minima de 10 mètres carrés. Aujourd'hui, dans les dizaines de milliers de logements qui sont sortis, le balcon, la petite loggia, fait 3 mètres carrés maximum. Vous ne pouvez rien faire sur cet espace. Et donc, il faut augmenter l'espace extérieur de façon extrêmement généreuse. On l'a évoqué sur le GHI euh, Régénération d'une barne des années 80 avec Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal. On a doublé les surfaces des logements en donnant des pièces extérieures qui sont d'immenses jardins d'hiver. Et donc, à des prix de logements sociaux, la promotion privée peut bien faire la même chose. Je ne lui demande pas de faire 90 mètres carrés de jardin d'hiver, je lui demande à minima d'en faire 10 mètres carrés. C'est dans le label. Pour conclure, le dernier élément euh, extrêmement euh, puissant et qui va nous ramener un peu à, à des questions d'urbanisme, c'est que, effectivement, on démarre à l'objet architectural, on va dire. Mais on se préoccupe de la parcelle. Et ensuite. On a commencé à attaquer sur Bastignel l'approche de se dire « ça, ça se traite à un niveau de quartier ». On a engagé une opération de 1000 logements en accession sociale sur Bastignel. On s'est dit « il faut le traiter sous l'angle du quartier frugal ». Et on oui. va faire l'apprentissage tous ensemble de ce qu'est un quartier frugal. Le dernier élément de la frugalité, c'est qu'on ne peut y arriver, c'est un peu comme la décroissance, quoi, euh, quelque part, que si tout le monde est consentant, et donc il faut remettre l'habitant au cœur du projet architectural et au cœur du projet urbain. Il faut que nos habitants deviennent des architectes et des urbanistes avec nous, épaulés par l'expertise que nous détenons, mais il faut les mettre à l'ouvrage, à la conception, à la réalisation et à la gestion de leur lieu de vie. C'est la condition, me semble-t-il, sine qua non de la réinvention des établissements humains face euh, euh, au changement climatique. Et donc la transition écologique, elle passe avant tout par un accompagnement, une modification des comportements, des usages, de, façon, de la façon dont on vit à partir de l'intérieur de son logement, jusque dans son quartier, jusque dans la ville, jusque sur le grand territoire. Si on ne fait pas ce travail d'impliquer les habitants, les usagers, etc. à la conception, la, la fabrication, on ne gérera pas la transition écologique. Pour conclure, quand nous, nous parlons aux habitants de la commune de Bordeaux de transition écologique et de prendre à bras le corps, le changement climatique, ils vous regardent, ils vous disent « Ouais, ouais, chiche, c'est pas notre problème. Moi, je sais pas faire ». Et je ne sais pas comment vous accompagner dans cette épreuve. Et donc le job, c'est comment est-ce qu'on les fait participer et rentrer dans cette... Enfin, c'est complètement fou de dire qu'on va faire de la transition écolo et, et, et prendre à bras le corps la complexité du changement climatique. C'est hors de portée de l'humain aujourd'hui. Et donc, quel voyage on va faire pour que ça revienne à notre portée éventuellement en étant quand même convaincu que euh, c'était mieux dans la période d'avant. Hein. On était sûr de notre coup, on les tenait. Hein. Quand je disais que je veux 100 000 habitants de plus, je crée créer 45 000 logements, ça je sais faire. Quand je veux lutter contre le réchauffement climatique et rendre une ville résiliente, c'est encore des travaux que nous avons tous à mener ensemble, architectes, urbanistes, paysagistes et habitants, pour commencer à imaginer des solutions. Merci à vous.